Alors, bienvenue à Freelide Québec. Aujourd'hui, on va aller voir deux pistes que je vous ai montrées il y a un an. La granitosaure et la Velociraptor. Ces deux pistes qui ont beaucoup évolué depuis l'ouverture officielle. On va aller voir un petit peu comment est-ce qu'ils ont changé. Celle-ci, c'est la Velociraptor. On commence avec l'entrée qui est débile. Alors, on est début octobre dans les feuilles on va se watcher parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont cachées certaines roches qui vont pas être cachées certaines lignes oh. avec la sortie ici d'une piste non identifiée on se demande bien qu'est-ce que c'est. Je vais dire, moi je le sais, je peux juste pas vous en parler. Mais je peux vous dire qu'elle okay, est fucking cool. Petite ligne caché ici. Ça. Allez, sera OK. Un hommage à tomber en bas de son bac, non major trail de squash et trail du north shore en général ouais, c'est pas ma meilleure run je suis en train de faire un petit chocwell session excusez je fais des tests avec la fourche puis là c'est pas conclu <rire> ah. De fatigue dans le body. On est en vacances et on roule tous les jours. Et je suis un petit peu moins frais et dispo aujourd'hui que Versus il y a cinq jours. On travaille ça. Ah. On roule sur le ridge ici. Au travers des feuilles. Sommes mon une de mes pistes préférées. Sur le secteur Maelstrom. Une petite short and sweet. Contrairement. Ah oui, il y avait la nouvelle ligne à gauche je viens de manquer, zut. Contrairement à la granitosaure, qu'il faut pas mal surveiller sa vitesse. Elle, au contraire, on peut se laisser aller en masse, surtout dans la finale. je dirais que c'est celle des deux qui a le moins changé parce qu'elle est principalement sur les roches ah. Ah. et voilà c'était la Valocerator très belle, très très belle et on va aller tenter d'éclairer la granite aux or, qui est rendue pas facile. Elle a beaucoup évolué depuis son ouverture l'an dernier. Beaucoup de racines. Lorsqu'elle est humide, elle n'est pas facile. Donc là, on est genre le 6 octobre. Il fait un gros soleil. Tout le temps de sécher. On va l'essayer ça. Donc, avec mon collègue Jean-Seb avec quelques secondes. jean sais roule très solide. J'ai besoin de concentration pour faire cette piste-là. Qu'on vient de la faire tout seul, comme un grand garçon. Et tenter de tout bien éclairer. j'ai eu la chance de venir essayer en exclusivité avec Eric Gagnon l'an dernier avec la magnifique vélociraptor. Le granitosaure est énormément évolué depuis son ouverture, donc il y a eu beaucoup de passages. Et il y a des racines qui sont sorties. Ça fait une piste qui est très difficile à linker. Alors, ça va très bien. On essaie de pas se jinxer. Alors, il me fait beaucoup penser à une piste qui n'est pas encore ouverte, qui va être tout aussi débile. Si c'est pas plus, elle va dire non, et est plus débile. Je vous laisserai le sentier du moulin vous faire l'annonce, printemps 2022 probablement. Je retrouve mon air d'aller dans le Granitosaure. On va du Evil Insurgent MX. Je dirais que ce bike-là m'avantage beaucoup dans cette piste-là versus l'affaire en 29. On lâche pas. c'est pas compliqué cette piste-là, il faut venir la faire quand c'est sec. C'est aussi simple que ça. <rire> Je me rappelle quand on avait vu la première fois, il n'y avait pas encore des, des barrières ici. <rire> bon, ça, ça va très bien. Hey. Je suis pas les pro lines squad pas de mon nouveau bike <rire> encore de la misère avec les suspensions On va ouais, essayer de se clairer d'une chute si possible Ah j'ai. Je sais pas ce que j'ai fait là genre bloqué en arrière. fail Ok. Alors, ouais toi. Bah. Voilà. Flawless pour la proline numéro 2. Il me restera la 1 à travailler. ce Oh J'ai échappé à la dernière seconde. Quelle piste difficile là. Ok. En dehors de mon petit crash par rapport, ça va très bien pour la granitosaure. C'est fait que je vais avoir la première pro line à travailler que j'ai euh, jamais essayé. j'ai encore un peu d'hésitation à faire. Ah. Ah. Wow! Ok, vraiment belle. Là. Ils l'ont retravaillé un peu. Elle est assez différent, mais quand je suis venu l'essayer euh, première fois euh, au début de l'année. Et à la fin de l'année, elle est vraiment belle. Wow. Nice! C'était la Granitoza. Oh, good!